Salut, allez on est parti pour cet exercice donc sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Donc ABCD e, H est un cube, IJ et K sont les milieux respectifs des segments A, E, BC et HF, et L est le point d'intersection de la droite CE avec le plan HFA. Alors tout ça est représenté ici, tu vois le cube, les points IJK, IJK, le point L et le plan HFA en vert. Voilà, donc c'est un QCM. On te dit, pour chacune des questions qui sont indépendantes, une seule des quatre réponses proposées est correcte, donc ça c'est pas mal. Et j'ai rajouté justifier, parce qu'on va quand même justifier un petit peu. On va passer à la première question. Donc avant de démarrer, comme d'habitude, je t'invite à liker, partager, t'abonner à la chaîne, etc. Donc ça aide beaucoup, donc merci d'avance. Et on y va. Donc les droites IJ et EC sont... Alors déjà elles sont donc ces droites Donc IJ et EC. Alors ce qu'on va faire, c'est éliminer les réponses qui sont évidemment fausse, donc fausse de façon évidente, euh, qu on, qu on peut, euh, grâce à la figure, si tu veux, qu'on peut éliminer grâce à la figure, il va nous en rester deux qu'on départagera en faisant un raisonnement un petit peu plus classique. Quoi. Donc déjà, tu peux voir que EC et IJ, bah, elles ne sont pas confondues, elles ne sont pas l'une sur l'autre. Et on va, on va considérer qu'on peut aussi dire qu'elles ne sont pas séquentes. Tu vois, on voit qu'elles ne sont pas séquentes dans le cube. Bon, en les prolongeant, elles ne seraient pas séquentes de ce côté non plus, mais là, il y a un petit doute, tu vois, en les prolongeant.. On pourrait penser qu'elles pourraient être séquentes ici. Alors moi je te le dis, elles ne sont pas séquentes. Et on va supposer qu'ici, on ne te demande pas de faire la démonstration qu'elles sont pas séquentes, parce que bah, ça serait un peu, un peu long. Quoi. En fait, Il faudrait trouver une représentation paramétrique de chaque droite, étudier leur point d'intersection, montrer qu'il n'y en a pas, etc. C'est un peu trop long pour ce genre d'exercice. Donc là, on va partir sur le fait que la figure nous permet de dire qu'elles ne sont pas séquentes, si tu veux. Voilà, donc il nous reste donc à départager parallèle. On laisse tomber le strictement. devant et non coplanaire. Donc on y va. Hop, donc comme je te disais, d'après la figure, ni séquence ni confondu. Et maintenant je te propose de, de résoudre, enfin répondre à ces questions de façon globale en, en travaillant avec les coordonnées. Si tu veux, là bon, On ne t'impose rien en fait sur la méthode, mais quand tu as le choix, je te conseille de prendre un repère qui t'arrange et de travailler avec des coordonnées, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, donc là, tu peux te mettre dans le repère A. AB, AD, AE, avec A comme origine du coup. AB l'axe X, AD l'axe Y et AE l'axe Z. Tu vois. Bon, du coup, c'est AB, AD, AE qui te donne l'unité. Tu vois, AB ça va faire 1, AD aussi, AE aussi. Alors ça c'est très pratique, mais il faut quand même le préciser. Tu vois, tu dis, donc voilà, je me place dans ce repère-là. Bon, maintenant, comment on va faire pour regarder. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Du coup, parallèle ou non coplanaire En fait, le plus facile à étudier c'est parallèle, d'accord non c'est un peu plus long, donc on va plutôt faire parallèle, voir si elles sont parallèles, et du coup, on pourra déduire euh, la, la bonne réponse. Alors, pour regarder si les droites sont parallèles ou non, en fait, il faut regarder euh, si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires ou non. Tu vois donc, les deux vecteurs directeurs les plus évidents de IJ, et EC, bah forcément, c'est les vecteurs IJ et EC. Okay donc on va regarder si ces deux vecteurs-là sont collinaires ou non. Donc les coordonnées de J, IJ, pardon, c'est celle de J moins celle de I. Donc tu travailles en colonne, hein, regarde, tu te mets sur trois lignes. Celle de J, c'est 1, 1,5, 0. Alors pourquoi Le J, il est là, tu vois. Donc 1, 1,5, et tu ne montes pas, donc 0. Okay I, c'est 0, 0, 1,5. Pourquoi Parce que tu ne bouges pas sur AB, sur l'axe X tu ne bouges pas sur l'axe Y, tu bouges de 1,5, parce que I c'est le milieu, tu bouges de 1,5 sur l'axe Z, donc, 0, 0, 1,5, et tu trouves ces coordonnées pour IG. Ensuite, EC, donc C-E, C-E, le, le point C, donc 1, 1, 0, on ne monte pas, 0, 0, 1 pour E, parce que E, en fait, c'est donc ça correspond à E, tu vois, le vecteur unitaire sur l'axe Z, donc forcément les coordonnées de E, c'est 0, 0, 1. Voilà, et on trouve 1, 1, moins 1. Alors maintenant, pour regarder si ces vecteurs sont collinaires ou non, il faut trouver une relation de proportionnalité, ou non, si tu veux, entre ces deux vecteurs. Donc ça peut être IJ égale KEC, ou EC égale KIJ, K c'est une constante. Hein. Donc en fait, on va faire le rapport des coordonnées de ces deux vecteurs, donc x sur x, y sur y, z sur z, et regardez si on trouve une constante k qui revient pour chaque, chacun de ces trois rapports. Quoi. Donc on y va, en général on prend au numérateur le vecteur qui contient les, les, donc les coordonnées les plus grandes, en valeur absolue, si tu veux. 1, 1, 1, c'est plus grand que 1, 1 demi. -1 bon on y va, 1 sur 1, 1 sur 1 ça fait 1, mais 1 sur 1,5, que j'ai mis ici, 1 sur 1,5, donc tu multiplies par l'inverse, ça fait 2. D'accord Donc c'est même pas la peine de faire moins 1 sur moins 1,5, bon d'ailleurs on aurait trouvé 2 pareil, mais là tu vois qu'on ne trouve pas la même constante. Donc le cas ici, ça doit être le même à chaque fois pour x sur x, y sur y, z sur z, à partir du moment où tu ne trouves pas la même chose, bah, finalement ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinaires, tu vois. 1 et 2, ce n'est pas la même chose, donc tu peux conclure IJ j et c ne sont pas collinaires, donc en fait les droites dirigées par ces deux vecteurs ben, elles ne sont pas parallèles. Et finalement, comme on a éliminé séquente et confondues, et qu'on vient d'éliminer parallèles, ben, on peut dire que IJ et EC sont non coplanaires. Tu vois, c'est la seule réponse qui restait ici. Voilà. Donc on vient de répondre finalement à la question 1, c'était la réponse C. Allez, on passe à la 2. Donc les droites IJH et EC sont. Alors c'est les mêmes réponses, hein. Uh, JH, alors JH, elle est là, on va la tracer. JH et EC, bah, elle est toujours là. Donc là, il faut que tu fasses attention. Dans l'espace, on peut souvent avoir l'impression que deux droites se coupent, alors que ce soit vrai ou pas ici. Hein, il faut que tu fasses attention, c'est-à-dire que dans l'espace, il y a de la profondeur. Donc euh, voilà, c'est comme si je te mettais deux stylos, euh, dans mon doigt le stylo, là. là. Alors, J arrive, j arrive, j arrive. Mais voilà, là, tu as l'impression qu'ils se coupent, et en fait, ils sont l'un derrière l'autre. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe dans l'espace. C'est peut-être le cas pour ces deux droites-là, on ne sait pas trop encore. Mais... Voilà. Bon, alors, on va faire comme tout à l'heure, on va éliminer les réponses qui sont fausses de façon évidente avec la figure. Pareil, il va nous en rester deux, mais on va les deux partager. Donc, on y va. Alors, d'après la figure, JH et EC ne sont ni parallèles ni confondus. Là, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté, comparé à tout à l'heure. On voit bien qu'elles ne sont pas parallèles et on voit qu'elles ne sont pas confondues. Donc, déjà, on va éliminer confondus et parallèles. Il nous reste sécantes et non coplanaires. En fait, comme tout à l'heure, on va traiter la réponse qui est la plus simple à rédiger, la plus rapide à rédiger, mais en fait, Là, si tu veux, pour montrer que des droites euh, sont séquentes, dans tous les cas, dans l'espace, ben, il faut montrer qu'elles sont coplanaires et non parallèles, si tu veux. Donc, si tu veux, pour, montrer que, pour étudier que si des droites sont séquentes dans l'espace, de toute façon, il faut étudier euh, coplanaires ou non. Donc, finalement, c'est un, un peu équivalent de faire ça ou ça, d'accord Donc ici, on va plutôt regarder si elles sont coplanaires ou non. Donc, pour regarder si des droites sont coplanaires, en fait, ce que tu peux faire, c'est... Alors, toi, dans ton cours, tu sais que si trois vecteurs sont coplanaires, en fait, ils vérifient cette relation-là, tu vois. Donc, un vecteur en Fonction des deux os, ça s'appelle une combinaison linéaire, tu vois, avec des, des coefficients ici, A et B. Donc pourquoi on a pris ces ve... Pourquoi j'ai pris ces vecteurs là, JH, JE et j, JC C'est parce qu'en fait, toi, tu étudies les droites JH et EC, tu veux savoir si elles sont coplanaires ou non. Donc le truc, c'est de regarder si tu arrives à montrer que ces quatre points, donc JH, E et C, sont coplanaires ou non. Si tu veux montrer que quatre points sont coplanaires, ben, tu peux prendre trois vecteurs formés par ces points et regarder s'ils sont coplanaires. Donc là, l'idée, ça va être de bloquer le point J. Et de prendre les trois vecteurs qui découlent du point J si tu veux JH, JE, JC. Alors tu peux commencer par les points que tu veux, ça peut être HE, HC, HJ, peu importe. Mais bon, voilà, moi j'ai pris ça. Euh, et donc là, ça tu le sais pas pour l'instant, tu vas le supposer. D tu dis supposons qu'il existe A et B réels tel que ça. Et ensuite, tu vas regarder ce que ça implique. Si tu tombes sur une contradiction en ayant supposé quelque chose, ben ça veut dire que ce que tu as supposé au départ, c'est faux. Okay? Par contre, pas de contradiction, ben ça veut dire que c'est vrai. Voilà. Donc on va pousser dans ce qu'on a supposé au maximum et regarder sur, sur quoi on tombe. Quoi. Donc toujours pareil, tu dis que tu te places dans le repère même repère que tout à l'heure pour expliquer pourquoi tu prends ces coordonnées-là. Et tu remplaces JH, JE et JC par leurs coordonnées. Alors on ne les a pas encore calculées. Donc le calcul des coordonnées, ben, tu peux le faire en même temps. Alors, tu vois. Donc JH ça te fait h moins j. JE ça te fait E moins J. Et JC C moins J. Alors déjà tu retrouves le point J partout, tu vois. Donc celui-là, on avait déjà vu ses coordonnées, 1, 1, 2, 0. Et on va regarder donc, les coordonnées de H euh, parce qu'on ne les a pas vues tout à l'heure. Donc les coordonnées de H, le H il est là, donc tu décales de 0 sur X, 1 sur Y, 1 sur Z, donc 0, 1, 1. Et les deux autres coordonnées dont on a besoin, on les a vues tout à l'heure, celle de E et celle de C, donc H, 0, 1, 1, celle de E c'est 0, 0, 1, c'est toujours pareil, vecteur unitaire sur Z, et C, 1, 1, 0, celui-là on l'a vu tout à l'heure. Bon là tu fais tes calculs, donc, tu vois 0 moins 1, moins 1, donc là c'est de là à là, il y a juste les petits, les petits calculs là. Hein. Donc on trouve ce vecteur là, ce vecteur là, ce vecteur-là, Donc qui correspondent à JH, JE et JC. Et ensuite, bah, tu tombes sur finalement une relation vectorielle. Euh, donc là, il faut bien voir qu'on va passer d'une relation vectorielle à un système. Alors pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, dans un vecteur, bah, tu as trois coordonnées, donc x, y, z. Donc finalement, tu peux découper ta relation vectorielle. En trois morceaux. Tu vois, tu as un morceau là. Donc le morceau sur X, le morceau sur Y et le morceau sur Z. Bon là il faut faire attention, le A et le B ils sont pas que sur Y, parce qu'il y a pas mal d'élèves qui font ça. Euh, donc A A égale, tu vois tu as vraiment trois relations. Là. Plus, plus B voilà. Et donc là, si tu veux, le passage de là à là, quand tu as l'habitude, bah c'est pas mal de le faire directement parce que ça te fait gagner quelques lignes. Mais si tu veux, tu peux te faire soit sur ta copie ou soit au brouillon le, le, le passage intermédiaire. Donc ça te fait moins 1 égale a fois moins 1 plus b fois 0. Donc tu vois, le b fois 0 il part et ça, ça fait moins 1. Donc c'est pour ça qu'on trouve moins 1 égale moins 1 ici. Voilà. Ensuite. Deuxième ligne, tu as 1 demi égale A fois moins 1 demi plus B fois 1 demi. Donc c'est pour ça qu'on tombe sur ça, tu vois. Moins 1 etc. Donc ça on y reviendra après. Dernière, dernière ligne, tu as A fois 1 plus B fois 0. Voilà. Donc finalement, tu remarques déjà que la, la première et la troisième ligne, en fait, sont, elles sont équivalentes. Quoi. Donc tu tombes sur ce système-là. Tu numérotes tes lignes pour expliquer comment tu résous le système après, et on va commencer par les lignes 1 et 3, puisque finalement elles sont, comme je te disais, équivalentes. Donc on y va. Alors au passage, comme elles sont équivalentes, finalement, c'est pas un système de deux équations à trois inconnues que tu as, comme on peut avoir souvent quand on étudie si trois vecteurs sont coplanaires. Là en fait c'est un système de deux équations à deux inconnues si tu veux. Déjà, tu commences toujours par les, là où les lignes les plus faciles. Donc là, c'est a égale 1, a égale 1 pour la ligne 1 et 3. Alors la ligne, ligne 1, pardon, c'est moins 1 égale moins a, Donc tu l'écris dans l'autre sens et tu enlèves les moins. Hein, tout ça. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et ensuite, tu, tu passes à la 2. Donc la 2. En fait, il y a une petite astuce. Là, quand tu es embêté comme ça par des 1,5 partout, ou des... Voilà, là, c'est 1,5, donc tu multiplies par 2. Tous les termes, donc, 1 demi fois 2 ça va faire 1, il va te rester 1 ici, donc du coup moins 1 ici et 1 ici. Alors si tu avais du 1 tiers partout, bah, tu aurais multiplié par 3, tu vois, c'est une petite astuce de calcul, et donc tu tombes sur 1 égale moins 1 a plus 1 b. Donc les 1 on les met pas, quoi moins a plus b. De là à là, bah, tu fais passer ton a de l'autre côté, donc ça te donne b égale 1 plus a le a, tu sais qu'il vaut 1, et donc ça te donne 1 plus 1 de b égale 2. Voilà, donc finalement, avec ce que tu as supposé au départ, tu as supposé que a et b existaient, en faisant ça, tu tombes sur aucune contradiction, sur un système qui est compatible, ça veut dire qu'il y a une, une solution, si tu veux. Donc tu le dis, ainsi le système est compatible, avec a égale 1 et b égale 2. Donc, au passage, comme tu as trouvé des valeurs pour a et b, ben, tu reprends cette relation-là et tu les injectes dedans. Donc là, ça te fait... JH égale 1JE plus 2JC. Ça, il faut, il faut que tu saches, hein, c'est du coup, quand tu as une relation, une combinaison linéaire comme ça entre trois vecteurs, ça veut dire qu'ils sont coplanaires. Donc forcément, du coup, les quatre points qui composent ces vecteurs sont coplanaires aussi. Donc les deux droites qui nous intéressaient, donc formées par ces points-là qui sont coplanaires, tu vois JH et EC, sont forcément coplanaires aussi. Et finalement, on a des droites. Qui sont ni parallèles, qui sont pas parallèles, pardon, et qui sont coplanaires. Donc, des droites qui sont dans le même plan, qui sont coplanaires, euh, et qui sont euh, qui sont parallèles, ben forcément, elles sont séquentes. Ok Voilà. Donc, tu peux conclure, J, H et EC sont séquentes. Donc, c'est la réponse B. Voilà. Bon, elle est un peu longue, celle-là, mais il fallait. Euh... Alors au passage, quand tu vois des M hein, comme ça, je te rappelle, ça veut dire qu'il y a une, méthode, une vidéo méthode associée à, à tout ça dans ce qu'on a fait. Euh, si tu veux aller la voir, donc il y a des, des conseils de rédaction spécifiques, etc. un peu plus détaillés que, que ce qu'on fait dans un exercice. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Et euh, on passe à la question 3. Donc encore une fois, ben, si, tu, voilà, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à, à t'abonner, à partager, à liker, etc. Si voilà, ça fait, ça fait beaucoup de bien à la chaîne et je te remercie d'avance. Alors, comme je disais, on va passer à la question 3, donc on a, et on te donne 4 relations, donc là il ne faut pas que tu sois, euh, pas que tu aies peur, hein. donc y en, a, en fait on va les regrouper. Tu a 3 qui concernent le vecteur AL, tu vois, AL égale ça, AL égale ça, AL égale ça. Ok, déjà, bon, celle-là on ne sait pas trop ce qu'elle fout là, en fait je pense qu'ils l'ont rajouté pour faire une quatrième réponse, réponse, mais tu vas voir, on va, on va vite l'éliminer celle-là. On y va. Donc toujours pareil, on va utiliser la figure pour voir si on peut éliminer un maximum de, de réponses fausses. Et tu vas voir qu'en fait, par, par déduction, on peut arriver à trouver la, la bonne réponse sans, sans plus de raisonnement que, que la figure. Quoi. Donc on y va. On va commencer par AL égale 1 demi de AH plus 1 demi de AF. Alors, déjà, 1 demi de AH, Donc, ça va arriver ici la moitié de H, 1 okay. demi de AF, pareil la moitié, jusqu'à la moitié, tu vois, donc ça fait ce vecteur là. Et si tu viens coller donc ce, hop, alors là j'ai bougé sans faire attention. Hop, pardon. Donc si tu viens, alors je vais faire autrement. Si tu viens prendre le vecteur. Euh, pas grave. Donc si tu viens prendre ce vecteur A 1 demi de AF et que tu viens le coller ici, tu vois, puisque toi tu veux 1 demi de AH plus 1 demi de AF, donc c'est ce vecteur-là, finalement, Hop. ce vecteur-là, ben, ça t'amène ça plutôt au point K, et pas au point L, tu vois. alors que toi c'est censé te donner AL d'après la, la réponse ici, donc celle-là elle est fausse déjà, c'est plutôt AK, AK égale 1 demi de machin. Ensuite, euh, AL égale 1 tiers de AK. Alors, on va changer de couleur. Donc AL égale 1 tiers de AK. Alors, tu vois, ce vecteur AL, là, donc toujours le même. 1 tiers de AK, en fait, ça t'aurait euh, donné le point L, euh, ici, tu vois, c'est-à-dire que de là à là, ça fait bien 1 tiers de AK. Mais de là à là, jusqu'au vrai point L, ça va plutôt 2 tiers, tu vois. Donc ici, ça serait plutôt 2 tiers de AK, à mon avis. Voilà, et ID, donc celle-là, elle est fausse. Hein. ID égale 1,5 de IJ. Bon, c'est pas trop ce qu'il fout là, celui-là, mais on va regarder quand même. Alors, ID et IJ, ça voudrait dire qu'en fait, le point D est au milieu du segment euh, IJ tu vois, donc le point D est là quelque part. Alors c'est pas possible parce qu'en fait même en perspective hein, on peut pas se faire avoir parce que le, le point D si tu veux il est sur cette face, cette face EAD là. Donc il, il peut pas être si tu veux, ce point D là qui au milieu de IJ il est en plein milieu du cube, donc ça correspond pas du tout à ce, ce point D là. C'est pour ça que je disais celle-là un petit peu bizarre. Donc elle est fausse, donc par déduction bah, c'est celle-là qui est vraie. Et ne te fais pas avoir dans un QCM, si tu as trouvé la bonne réponse. Euh, en fait, par élimination, c'est aussi valable que par démonstration. D Donc, ne te fais pas avoir, il y a pas mal d'élèves qui, même s'ils arrivent par déduction à trouver la bonne réponse, pensent qu'il faut démontrer cette réponse-là. Démontrer ça, en fait, c'est très très long. C'est-à-dire que là, il faudrait... Alors, en fait, ça, c'est les coordonnées du point L qu'on te donne, tu vois, un tiers, un tiers, deux tiers. Alors, pour trouver les coordonnées du point L, c'est long, parce que c'est le point d'intersection entre un plan et une droite. Alors une droite dont tu n'as pas la représentation paramétrique, on peut la trouver, hein, et un plan dont tu n'as pas l'équation. ça, on peut, En fait, on peut, on peut le faire, mais c'est long, d'accord Si tu voulais te démontrer ça, ça te prendrait entre 5 et 10 minutes. Quoi. Donc si tu fais ça dans un DS, ben 5 ou 10 minutes de perdu. Quoi. Okay donc, ne te fais pas avoir, c'est un peu le petit piège des QCM. Euh, essayer de raisonner par, par élimination, comme ça c'est plus, plus, plus efficace en général. Allez, dernière question. Donc oui, excuse-moi, Donc tout ce que j'ai dit à l'oral, là je te l'ai mis ici, donc c'est très court, hein, d'accord. on élimine les trois premières réponses, et du coup c'est la dernière, la réponse D. Donc la droite 4, la droite GB, et alors on veut étudier comment elle est par rapport au plan HKL. Alors je vais effacer ce que j'ai fait là, pour y voir un petit peu mieux. Donc la droite GB ici. Bon, on pourrait la prolonger hein, de chaque côté. Comment elle, est par rapport, comment elle se situe par rapport au plan euh, HKL Donc en fait ils ont ils l'ont appelé comme ça pour te perturber un peu, mais c'est le plan HFA. Tu vois, HK et L, ils appartiennent au plan vert là. Donc finalement c'est le plan dont on parlait dans l'énoncé, les... le plan vert. Quoi. Comment est la droite bleue par rapport au plan vert Est-ce qu'elle est, qu est confondue Est-ce qu'elle est parallèle, etc. Donc, voilà. Donc, on y va. Alors, dans un premier temps, tu peux dire d'après la figure, GB, elle est parallèle à AH. Tu vois, GB, elle est parallèle à AH. Alors, pourquoi c'est important de détecter ça Parce qu'en fait, là, on est en train de dire que la droite qui nous intéresse, elle est parallèle à une droite qui fait partie du plan qui nous intéresse aussi. Alors ça, en fait, c'est terminé, parce que ça, si tu veux, pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de montrer qu'elle est parallèle à au moins une droite de ce, de ce plan. Voilà, donc c'est fini en fait. GB parallèle à HA, HA H est incluse dans HFA ou HKL, et du coup, GB est parallèle à HKL. -H voilà. Alors, elle est parallèle, là on le voit bien sur la figure, elle n'est pas, pas incluse dans ce plan. Euh, donc pour faire départager entre incluse et parallèle, et si tu veux, il y a juste à dire que G, donc les points G et les points, le point G et le point B, n'appartiennent pas à ce plan. Donc forcément, cette droite-là, elle n'appartient pas à ce plan non plus, elle est juste parallèle. Elle n'est pas incluse dans ce plan. Donc je te dis ça parce qu'il y a quand même cette, cette réponse-là, tu vois, incluse, et euh, il y a parallèle et incluse. Donc pour il faut quand même départager ces, ces deux-là. Voilà, donc tu vois, tu utilises. Alors, pour répondre à cette question, je te conseille de vraiment pas faire des phrases en français, tu vois, d'après la figure GB est parallèle à AH, AH est incluse, etc. Il y a beaucoup d'élèves qui font ça, il y a des profs qui demandent ça, et finalement des, des élèves qui perdent 5 ou 10 minutes à rédiger un truc comme ça, qui est très court finalement, en DS. Donc vraiment, si tu peux utiliser une notation mathématique dans ce genre de questions, c'est très, très utile, et tous ces signes-là, tu les connais. Donc, parallèle, inclus, non inclus, tu vois, inclus, barré n'appartient pas. Voilà. Donc là on dit que h est incluse dans HKL. Donc, pour euh, conclure qu'elle est parallèle à HKL, donc là on pourrait dire d'après la figure, parce qu'on voit bien sur la figure, mais en imaginant que tu n'aies pas de figure, il faut, euh, il faut préciser que les points de ta droite donc G et B n'appartiennent pas au plan que tu étudies, parce que s'ils appartenaient, ben ça voudrait dire que ta droite est incluse, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, tu dis G n'appartient pas, B n'appartient pas, donc GB n'est pas incluse dans HKL. Si elle n'est pas incluse, euh, mais qu'elle est quand même parallèle à une, une droite de ce plan, ben elle est parallèle à ce plan. Okay. Donc c'est la réponse A. Voilà. Ben écoute, on a fini cet exercice. Donc une dernière fois, je vais t'inviter à t'abonner, partager, liker la chaîne, tout ça, je me répète un peu, mais merci beaucoup. Et tu peux aussi aller voir euh, mon site, donc jebossetranquille.fr, donc tu retrouveras en particulier cet exercice, des préparations au DS, de la gestion du stress, des cours, des stages, tout ça. Donc je t'invite à aller faire un tour, tu, tu verras hein, si tu trouveras peut-être des choses qui t'intéressent, te, qui te, qui et c'est beaucoup mieux organisé que sur YouTube, etc. Quoi. Voilà. Bon, à bientôt alors dans la prochaine vidéo.